Bienvenue sur YouTube, au cours de cette vidéo, vous à vous dire une révélation. Une révélation fait par moi, j'apprends à coup de mes recherches que je l'ai sur Tout d'abord, plusieurs YouTubeurs, et plusieurs, excusez-moi si j'ai fait les dénigrations de vous. Parce que plusieurs YouTubeurs ont en fait toujours des choses, on me dit tout, des yunga et plusieurs vidéos sont plantées dans des sites web. On nous dira comment avoir une connexion infinie. Comment avoir une connexion infinie Est-ce que c'est logique que vous vous euh, téléspectateurs vous tapez sur euh, une barre de recherche comment avoir une connexion infinie est ce que c'est possible d'avoir une connexion infinie dites plutôt comment avoir un code un code pour avoir euh, un accord gratuite gratuit d'internet c'est là ça se comprend pas avoir une connexion infinie plusieurs personnes qui vous manqueront que l'on euh, peut avoir une connexion infinie c'est moi et on vous manque plusieurs codes que vous pouvez taper ce n'est pas ça parce que euh, celui qui a créé Attends, c'est un gadget si c'est avec votre pouce principal, ça ne se peut pas. Et vous, et vous, et vous, vous ne pouvez pas, excusez-moi de la correspondance euh, de la vibration de l'écran. Et continuons. Plusieurs personnes qui vous montrent toujours que euh, on peut avoir une connexion infinie. Ce n'est pas logique. Et vous, vous pouvez euh, toujours euh, faire plusieurs. Euh, et euh, comme c'est toujours faire, vous ne pouvez pas euh, être là et que peut-être que j'aime ma puce orange ou un euh, je suis même aux états unis et j'ai une connexion gratuite est ce que celui qui envoie euh, ces informations est-il informé est ce que vous les téléspectateurs vous êtes informé moi je suis aujourd'hui pour vous dire comme j'ai dit pour devenir youtubeur faut pas que je cherche gratuit on peut dire qu'on détourne on détourne de l'argent on devient black hacking on peut devenir pirateur on peut euh, après détourner quelque chose de payant cause du show gratuit pour vous mais pas que vous pouvez avoir une connexion gratuite ça ne se peut pas que vous connaissez, vous comprenez aujourd'hui que ça ne se peut pas, les trois minutes que j'ai passé avec vous, c'est pour vous révéler que toute information de connexion gratuite ne se peut pas, mais pour avoir une connexion un peu, un peu, c'est que connexion infinie, pour avoir un appel ou connexion infinie, ça ne se peut pas, plusieurs personnes qui vous diront sur des mensonges, merci, et n'oubliez pas de liker.